Et voici, un nouvel épisode des Aventuriers du Survivor. Épisode 2. L'équipage. Dans l'épisode précédent, le Capitaine Bluton rend visite à l'amiral MacGregor en compagnie de son assistant, le sergent Johnson. MacGregor leur apprend que la Terre est aux mains des Krigonites et que nos deux héros sont affectés à une mission de la plus haute importance dont dépendra certainement l'avenir de l'humanité. Pour mener à bien cette mission, ils sont affectés à l'un des vaisseaux les plus mytheux de toute la flotte du consortium, le NHL Survivor. L'amiral les emmène alors vers le spatioport. Votre mission consiste à vous rendre sur Muliari, 12e planète du système Colon à l'autre bout de la galaxie. Là-bas se trouve l'unique gisement d'hilarium lourd dont nous avons le plus grand besoin pour faire fonctionner notre, notre arme. Votre route sera parsemée d'embûches Mais vous aurez avec vous les meilleurs éléments de la flotte du consortium Mais pourquoi passe-t-on par tous ces endroits pour arriver jusqu'au spatioport Je ne sais pas, encore une facétie de l'ingénieur Ne vous laissez pas distraire, nous sommes presque arrivés Et voilà, capitaine Bleuton, je vous présente votre nouvel équipage Pas les gens c'est Sabrovitch, Capitaine Oh non, pas Sabrovitch Le lieutenant Sabrovitch A oh vos ordres, Capitaine. Très heureuse de travailler à nouveau avec vous. Uh -huh. c'est ça, oui, très heureux. Et merde Le caporal Eagle, notre meilleur pilote. Arrête à plonger, Capitaine Hein Le caporal Eagle a longtemps servi dans le consortium comme pilote au service du Capitaine Dickinson. Dickinson Mais ce n'est pas le Capitaine qui a été jugé en cours martial pour avoir vendu des ogives spatio anthropiques aux Krigonites celui qui est mort après avoir fait exploser son vaisseau et irradier tout son équipage ah Non, Johnson, ce dickinson l'a commandé à un sous-marin. On ne va quand même pas se récupérer à un pilote de... Un, un pilote de sous-marin sous <rire> euh, Poursuivons les présentations. Voici Hans, votre nouveau machiniste. Avec lui, vous ne risquez pas de tomber en panne. faux sort, très capitaine Peut-être affronter l'ennemi Amiral, vous voulez dire que sans lui, on peut tomber en panne Ou encore que si le vaisseau était déjà en panne, on ne risquerait pas d'être plus en panne Allons ses états de service sont excellents, il connaît tout du survivant, et pour cause. C'est lui qui en a la charge depuis sa sortie de l'Académie de Technologie, <rire> l'année dernière. Il n'y a pas un poulon de ce naffir qui me soit inconnu, capitaine. Quoi Vous l'avez démonté entièrement Un poulon Mais qu'est-ce que c'est que ça Comme vous pouvez le voir, il est remonté maintenant. Oh mon dieu, j'ai mis de bol, moi. Dans certaines de contrées inconnues que vous allez traverser, vous aurez sans doute besoin d'un traducteur universel. C'est pourquoi nous vous dotons du dernier cri en matière de droïdes traducteurs. Un D6R27-H59P. Il a aussi d'autres fonctionnalités, il peut servir de radio FM, de yaourtière, et il clignote et il flotte dans l'eau. <rire> Pratique dans l'espace. Et quand on sera en panne de clignotant. <rire> Ça ira, Johnson. Magnifique, mais il y a quand même un problème, amiral. On ne comprend rien à ce qu'il dit. Oui, un petit problème de conception. Nous avons prévu un traducteur binaire français. Ça sera le rôle de l'extraterrestre. Bonjour, capitaine. Il n'a pas de nom Si, oui, capitaine, mais il est imprononçable. Sans blague. Dites toujours des fois qu'on y arrive. Je ne pense pas, capitaine. <rire> On est quand même pas si con, eh. L'autre, Je m'appelle... Euh, je en même temps, il vous avait prévenu, Capitaine. Daira, Johnson, c'est tout à fait prononçable, n'est-ce pas euh... On va c'est dans ce genre-là, non Plus exactement. C'est ce que j'ai dit. J'ai mmh, fini Pardon. Alors, si j'ai bien compris, machin sera le traducteur pour le traducteur. Absolument, Capitaine Blutton. Le duo de traduction idéal. Ne pas, machin, s'il vous plaît. J'ai un nom. Pratique. Un traducteur de traducteurs. Et surtout, Simple. Il dit qu'il est très honoré d'être à votre traducteur de capitaine, et il a l'espoir d'avoir un grand chiffre de l'expérience du positif en traversant cette mission. Quoi C'est ce qu'il a dit Mais c'est du petit nègre Qu'est-ce que c'est que ce traducteur de merde Désolé, capitaine, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Magnifique Tiens, Allons, capitaine, c'est tout de même le fleuron de notre technologie un D6R27-H59P. Un peu de respect Pardonnez mon comportement, Amiral, mais j'aime autant aller au marché aux droïdes demain et acheter un vrai traducteur, qui à le payer de ma poche. Impossible, Capitaine Blyton. Vous devez être parti dans une heure. Euh, L'ennemi n'est plus très loin, maintenant. Plus le temps de chipoter. Mais... le premier samedi du mois... Voici le badge d'accès au vaisseau. Il faut appuyer sur le bouton rouge pour ouvrir. Apparemment, ça ne s'ouvre pas. Attendez, ça arrive, il faut appuyer plusieurs fois. Voilà ah Oh mon dieu, cette vieille poubelle tombe en ruine Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Bonne route, j'espère que vous nous ramènerez l'Idarium lourd nécessaire à la libération de notre planète. Je dois vous laisser maintenant. On est le premier samedi du mois, j'ai une foule de dossiers importants dont je dois m'occuper. Vous êtes des héros Bon bah, en route...